ABC est un triangle. A, B, C. I et J sont les milieux des côtés AB et AC. I et J. ABJM c'est un parallélogramme. Et C. I, A, N aussi. P est le milieu du segment MN. Démontrer que les droites AP et BC sont parallèles. Démontrez que les droites AP et BC sont parallèles. Alors, je vous la fais courte. Comme P est le milieu de MN, AM plus AN égale 2AP. Et puis, on va multiplier tout par 2. 2AM plus 2AN égale 4AP. Bien sûr, toujours des 5 vecteurs. À la place de 2AM, 2AM, j'écris 2BJ. Parce que AM égale BJ. Et 2AN, je remplace 2AN avec 2IC. 2AN remplacé par 2IC, égale 4AP. À la place de 2BJ, au vecteur de BJ, on a BC plus BA. BC plus BA, même définition que le début. Et là, je préfère décrire moins 2CI, le vecteur opposé. Vous allez voir pourquoi. Je continue, BC plus BA c'est le même, moins... Et à la place de 2CI, regardez, 2CI, c'est qui Même définition, CB plus CA. CB plus CA, qui est égal 4 à 4AP. J'ouvre les parenthèses. BC plus BA plus BC plus AC. Ce sont les vecteurs opposés, égal 4 AP. BA plus AC, BA plus AC, grâce à Châle, c'est le vecteur BC. Au total, on a 3 BC. 3 BC ici. Qui est égal à 4ap. Autrement dit, bc égale 4 tiers de ap. Vecteur bc égale 4 tiers vecteur ap. Ça veut dire que la droite bc est parallèle à ap. Et ça veut dire que le segment bc mesure 4 tiers du segment ap. On a appliqué la règle qui dit que si deux vecteurs sont collinaires, les droites respectives sont parallèles.